Société cette idée recherche de fuite, détection de réseau. Fuite sur un PE, 82 mètres, entre une villa et le compteur. La fuite est indiqué sur le chemin. Faites vérifier avec la 200. Et la corrélation. À 37 mètres du point bleu. Les mecs, ils peuvent prendre de l'eau maintenant Ouais. Vous pouvez prendre de l'eau Et y notre émetteur, la corrélation sur du PLE. Je te remercie. A tous, merci. A de